The Allô. Oui. Ça va Ouais, ah. ça va. Ça dépend les heures. C'est encore la, la guerre, là C'est un peu actif là. Pour l'instant, je suis un peu dans dur. Euh... Oh là là, mais qu'est-ce qui se ah. passe Le bateau tendu, euh, bas sur l'eau avec les travaux. Euh... C'est pas, c'est pas le bon choix. Attention. Peut-être pas rester longtemps hein. T'es dans la grosse tempête là? Non? Oh bah, Je suis pas encore dans le plus fort, mais ça m'inquiète parce que. Oh, là... oh la vache! Voilà, le bateau vraiment rempli, donc c'est rempli en une demi Bon courage avec toi! Bon courage! Fais attention à toi. Hein. J'ai trop hâte de trop. Très très très hâte. Je t'entends pas. Toto C'est à la maison, hein Bah oui. Confiné à 18h. <rire> On va faire à 18h. Ça donne pas trop envie de rentrer. Hein. <rire>